Jean-Luc et Jean-Claude, c'est d'abord l'histoire d'une amitié très forte, euh, et puis ensuite c'est l'histoire d'une échappée, d'une déambulation euh, un peu folle. Euh, Jean-Luc et Jean-Claude ont l'habitude d'aller tous les jeudis de manière rituelle au café du Petit Bourg où est installé leur foyer. Et puis ce jour-là, euh, ils vont rencontrer un jeune homme, un jeune homme très blond, euh, qui boit un café au lait dans ce petit café. Euh, C'est un jour de, vi de vigilance orange, la, la tempête a fait rage. Euh, les infos tournent en boucle sur la télévision de ce petit café. On voit que les choses se sont déréglées et Jean-Claude est inquiet parce que la tempête a fait des ravages dans la baie de Somme, que les phoques ont l'air de pâtir des ravages de la tempête. Le jeune homme... Quitte le café, la pluie tombe, Jean-Luc et Jean-Claude sortent du café et puis les choses vont s'enchaîner, euh, ça va être une série, une succession de malentendus, de rencontres euh, qui va les amener à quitter l'environnement très protégé du foyer où ils vivent et à vivre une aventure au, au risque, au risque du danger, au risque de la mise en danger. L'idée, elle est partie d'une rencontre, euh, une rencontre dans la vraie vie que j'ai faite d'un Jean-Luc et d'un Jean-Claude, deux amis dont l'amitié m'a bouleversée euh, et que j'ai rencontré dans un cadre euh, professionnel puisque depuis des années, je travaille dans le champ euh, de l'accompagnement des personnes en situation difficile, en situation de précarité et que depuis quelques années, je travaille dans le champ du handicap. Et en fait, c'est cette rencontre avec euh, le handicap qui m'a secouée, qui m'a bouleversée. Et puis cette rencontre avec des individus, avec euh, euh, leur fragilité, mais aussi leur complicité, leur force et cette, cette très belle amitié. Donc ça a été la jeunesse de ce roman. Le road movie est venu euh, par hasard, malgré, malgré moi, j'ai envie de, de dire. Je me, suis, euh, je me suis rendu compte que je voyais les horizons, j'avais envie. Euh, de faire réellement échapper Jean-Luc et Jean-Claude à l'horizon très clos et très protecteur de leur foyer. À partir de là, je m'obligeais à ouvrir les paysages euh, et à faire un bout de chemin avec eux un bout de chemin dont je ne connaissais pas euh, exactement les étapes euh, qui sont venues les, les unes après les autres. Et, et c'est ça qui fait Road Movie finalement, avec sans doute une attention, euh, une attention aux détails et à l'authenticité des détails euh, qui donne, je pense, une coloration assez cinématographique à ce récit. Je pense que je n'étais pas euh, légitime pour euh, faire du documentaire, ou pour le dire autrement, euh, faire du documentaire avec euh, ce type de questions aurait nécessité euh, une immersion euh, et de, de construire et de nouer quelque chose de, de, de très profond avec un environnement, une vie, voilà. Euh, moi j'avais envie et j'avais besoin d'imagination, j'avais besoin de convoquer un imaginaire qui était le mien, qui était aussi l'imaginaire d'autres personnages. Je pense que finalement j'avais aussi envie de m'échapper. Euh, comme Jean-Luc et comme Jean-Claude. Recevoir un prix pour un premier roman, c'est voilà, quelque chose de très inattendu, euh, extrêmement, euh, extrêmement gratifiant évidemment. Euh, j'ai le sentiment, enfin, je, je suis profondément reconnaissante. Et puis c'est finalement euh, une première rencontre tangible avec les lecteurs, que sont les membres du jury. Euh, et puis dans ce prix Stanislas, c'est très beau parce que c'est un jury composite avec des gens de lettres et puis avec des lecteurs. Euh, et c'est extrêmement, euh, extrêmement touchant. Voilà. Et puis je prends la mesure euh, de la, de la chance que c'est. Et ce dont je prends la mesure aussi avec un premier roman, c'est qu'un un, un livre, on l'écrit, bon, ça je voyais à peu près, <rire> mais ensuite un livre, il faut qu'il vive et il faut qu'il soit porté. Euh, alors évidemment, le prix, enfin, euh, je l'espère en tout cas, je, je pense que le prix va contribuer à le porter. Euh, et les rencontres, de, les rencontres de, de, de, du, autour du prix Stanislas euh, euh, contribuent, je pense, à, à porter Jean-Luc et Jean-Claude dans leur chemin. So